Good morning. allez Alléluia. Nous sommes aujourd'hui les lundi matin, avec Mordihaï ben Yisraël ve Fanny Devora Bat Esther, ainsi que l'Irfo Tamram ben Masoudi Si vous souhaitez, vous aussi, d'aller une prochaine tue de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles Nous étions dans cette chaire de la mat periktet Mishnah Aleph. Yesh mutarot le baalein, va sourat le ibmein, mutarot le ibmein, va sourat le baalein, mutarot le elu ve le elu, va sourat le elu ve le elu. Quatre cases. Ve elu mutarot le baalein, va sourat le ibmein. Quelques idiots qui n'ont sait almana, ve yesh lo ach qu'en grand. Bon, on a fini avec toutes les histoires des Kohanim, quand est-ce qu'il peut manger à à sa femme, de la trauma, et puis après, suite à ça, on est rentré dans toutes sortes de personnes interdites de soins avec l'homme Israël on parle en parlant longuement des Tumtum -tum et androgynos et des saris, et, voilà, des sujets assez complexes et Maintenant, on va reprendre un cours classique de Yevamot, un cours 2. De... Et on a une Mishnah qui va m'enseigner que, sache qu'il y a des situations où il y avait deux frères qui étaient mariés, un qui était marié à une femme, et qui va décéder sans enfant. Dans certaines situations, il y aura « Yashmutarot le baléhen, vasurot le ibemehen ». Il va y avoir des femmes qui avaient le droit de se marier avec leur mari, mais maintenant qu'elle est tombée devant un hiboum, elle n'a pas le droit de se marier avec son beau-frère. Son beau-frère beau ne pourra pas faire la khalissa Ne pourra pas faire le hiboum Il y a des cas qu'inversement, mutarot Il y a des cas où, au contraire, elle était interdite à son mari, mais maintenant que son mari est mort, elle a le droit de se marier avec le beau-frère, justement. Ou bien, il y a des situations, bien sûr, mais évidemment, mutarot l'a élevé. il y a des fois où la femme qui était, elle n'a le droit de se marier avec son mari, son mari elle a, cette, elle a le droit de se marier avec son beau-frère. Il y a des situations où, au contraire, elles sont interdites. Elle est interdite aussi bien à son mari que à son frère le Yavam. D'accord On a, Ça, c'était le titre d'introduction. Et maintenant, on va le reprendre un après l'autre. Et la Michelle va commencer à me détailler. Telles sont les femmes qui, ont, qui sont permises à leur mari, tandis qu'elles sont interdites de faire le hiboum. Alors, y avait, mais il y un qui devra faire nécessairement la Khalitza. Première Premier cas de figure, Kohen et et Talmana, et Ar Kohen Gadol. Il y avait deux frères qui étaient Kohanim, Reuven et Shimon. Maintenant, Reuven, c'était le Kohen Gadol. Et Shimon c'est un Kohen Hediot. Maintenant, il faut savoir, les Kohanim ils ont pas là de se marier avec les divorcés. et par rapport à la ra euh, de se marier avec la veuve, un Cohen édiote a le droit de se marier avec une veuve, tandis que le Kohen-Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Pire que ça, le Kohen-Gadol, il a une obligation de se marier qu'avec une femme vierge, qui n'a pas passé les deux ans et demi, comme on a déjà étudié. C'était dans le châtes, non. Et euh, alors que le Kohen-Édiote Cohen a le droit de se marier avec une femme même qui a eu un écart, dans la mesure où elle avait un écart avec quelqu'un qui était permis avec qui elle pouvait se marier, en théorie, donc il n'a pas rendu invalidé. alors il a le droit de se marier avec elle. Maintenant, le Kohen -Gadol, Gadol est de se que, Gadol il n'est pas là à se marier avec une âme, maintenant. maintenant, on a deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven, c'est deux Kohanim. Réhouven, c'est un Kohen Gadol. Shimon, c'est un Kohen idiote. Il s'est marié avec une femme qui était veuve, il avait tout à fait le droit, il n'y a aucun problème. Shimon décède sans enfant. La femme de Shimon, maintenant, cette veuve, elle se retrouve, cette veuve, pour la deuxième fois de sa vie, la pauvre, elle se retrouve devant son beau-frère, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle. Il y a un interdit de lave que Almana ou Grushabach à la est l'éloïkach. Il n'a pas le droit de se marier avec une Almana, le Kohen Gadol. Donc, il ne devra faire que la Khalitsa. Ok On reprend ça dans les mots. Kohen Hediot, un Kohen simple. Shenasa est Almana, qui s'est marie avec une femme qui est Almana. Et ar Kohen Gadol. Et ce frère-là, il a un frère Kohen Gadol, et donc après lui-même décède. Sa femme, là, qui était déjà veuve, tombe devant son frère, son frère ne peut pas se marier avec elle. Ensuite, deuxième situation, Khalal Shena Sakshera, Arkasher. Nouveau cas de figure. Il y avait deux frères Koanim, qui étaient frères de père mais frères de mère. Un premier frère, Reuven, il est né d'une liaison purement propre. Donc Reuven est un super Kohanim. Après, son père il a fait la bêtise de se marier avec une divorcée. Or, s'il si se marie avec une divorcée, eh ben, son fils qui va lui naître, c'est un halal. C'est un Kohen qui a été vidé de sa gdusha de Kiuna, il devient un halal. C'est plus grave qu'un Israël. Et là, d'accord, il devient halal. D'accord Maintenant, ils sont deux frères malgré tout. Ils sont deux frères de père, donc il doit faire le hiboum entre eux. Si Rouen décède, Shimon devra prendre sa femme, par exemple. Mais si Shimon décède, qui est le halal, alors, maintenant Shimon, il s'était marié avec une femme qui était Kshéra, une bonne femme de bonne famille, mais lui, il était halal. Et maintenant, il s'avérait que quand il est parti, quand on a eu un rapport avec elle, il a rendu cette femme halala. Et s'il a rendu sa femme halala, son frère Cohen ne pourra pas faire le hiboum avec elle, parce qu'elle est halala. D'accord C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Khalal, Shénasakshéra, on avait un frère qui était halal, qui s'est marié avec une bonne femme propre, mais quand il s'est marié avec elle, il a rendu halala. Veyashlo Arkasher, il a un frère kacher, maintenant son frère ne pourra pas faire le hiboum avec cette femme. Autre situation encore, Israël, Shena Sabat Israël, Veyashloach Mamzer. Là, c'est encore un père, un mzrub, qui a fait des bêtises. Qu'il a fait quoi Il avait d'abord une première femme qui était mariée avec elle. Tout allait très bien. Après, il a eu un écart avec la voisine. Et avec cette voisine, il a eu un Mamzer, un bâtard. Maintenant, ces deux enfants-là, Réhuven et Shimon, ils sont frères de père. Donc si ils sont frères de père... Ils doivent faire, le, en théorie, le hiboum et la khalitza, hein, la femme de l'un avec l'autre, la femme de l'autre avec l'un. D'accord Parce qu'ils sont frères de père. Ils héritent ensemble leur père, d'ailleurs. Même le mamzer, ils héritent il hérite son, son repère naturel, même si c'est un mamzer. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça. Israël shenasa, bat israël veshloch, mamzer. On a Reuven, maintenant, il s'est marié avec une bat Israël, mais son frère, il est mamzer. Et maintenant, c'est Reuven qui décède. Reuven décède, il y a une femme Kishira, qui tombe devant mamzer. Elle, la kshira, n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Un mamzer, elle n'a pas le droit de se marier. Mamzer, a yavo bik halachem, c'est écrit une forage dans, dans la Torah. Lo yavo mamzer, bik halachem. Un mamzer ne pourra pas se marier avec un pur sang d'Israël. Il peut se marier avec une Gyorette, par exemple. Si Réouven était marié avec une guillorette et qui décède, Shimon, son frère le mamzer, il pourra se marier avec cette Gyorette, il n'y a pas de problème. Mais avec une batte Israël pur sang, il n'a pas le droit de se marier parce que ça s'appelle ke Ok et inversement aussi, Mamzer, Chenassa, Mamzeret. Maintenant, le frère Mamzer, lui, pour son Chidour, ils ont travaillé dur pour trouver une autre Mamzeret. J'espère qu'il va travailler dur pour trouver des Mamzerib, mais ça, c'est chème, comment ça En tout cas, Mamzer, Chenassa, Mamzeret. Lui, on l'a trouvé une Mamzeret avec qui, marié, qui Après, il s'est marié, c'est s'est marié avec elle. Après, elle est décédée sans enfant. Son frère Réhouven, il a une mitzvah de faire le hiboum à, à la femme de son frère. Maintenant, elle, elle est Mamzeret. Réhouven ne peut pas se marier avec cette Mamzeret donc je reprends la phrase, Mamzer, Mamzeret, Veyashloach Israel, et il a un frère qui est Israël. Toutes ces situations-là, on a, voilà, on a, on a découvert c'est quoi le cas de le Baalehen, Tu as compris c'est quoi le cas que, de femmes qui sont permises à leur mari, mais qui sont interdites à leur Yavam. Parce que, donc, comme ce qu'on a expliqué, chacun selon le cas, qui est le orang et qui est le baron. Et des fois, c'est le frère qui est. Qui ne peut pas donner sa mauvaise femme à son frère, et des fois, c'est au contraire le frère qui ne peut pas donner sa bonne femme à son mauvais frère. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tu sala